J'arrive, j'arrive, j'arrive J'arrive Putain non, En fait regarde mon chausson Si tu veux mon pied il est sorti du truc Donc je me suis moi-même mes le... <rire> pieds dans le chausson Voilà ben, On est tous ensemble pour jouer au jeu de doc Semen Je suis, ouais. euh, tu manques ah, d'enthousiasme Allez, à trois ensemble 1, 2, 3, De Dox Marine, C'est 77 le jeu Ah, ok, voilà. Bah, 77 le, le jeu de Dox Alors, les règles Le joueur lance le dé. Il avance son pion du nombre de cases indiquées. Ok. Il arrive sur une des sept cases du jeu. Et du coup, le résultat du dé indiquera en plus le numéro du défi sur la carte. Non, bah, écoute, moi j'ai envie de dire on lance. On va voir. Ouais. Je garde les règles. Ok, du coup c'est le plus jeune qui courant Donc, six, ça. donc on, est, on joue tous en mode détente alors on est d'accord. Oui. Très bien. Et en mode simple. Vas-y. Ah bah ouais. comme par hasard, il faut qu'il fâche son monde lui. <rire> J'imagine ça. Ouais. Et du coup je relance ça. Alors 6, le joueur relance le dé jusqu'à ce qu'il tombe sur un des 5 autres thèmes défi. Et le nombre de points est doublé, que les joueurs avancent ou qu qu'ils reculent lors de ce défi. D'accord, donc si on gagne, le, le, le score de ceux qui trouvent on gagne. Voilà. Alors, le je vais le frapper. Est-ce qu'il y a une case présente si on ben, fait 3 x 6 Non, 6 c'est qui tout double. Bah euh... ben oui, c'est pour bon, ça. Donc bah ben, tu relances oui. hein. Oui, Je et puis il, pas, il ou... va jusqu'au bout du plateau en faisant que des 6. Mais non, t'as lancé première dé, t'as t'a télé sur Science et Nature. Et là, tu, là, du et coup, là, tu as tu fait un 6, do, tu relances. Tu ton relances b. ton Tu T'as fait 5 Oui. Donc là.. T'es science et nature, on regarde une carte science et nature. C'est qui tout double Je t'ai mmh, dit toutes okay. les cartes, c'est bon. bon. Hop. 5, c'est quoi le 5 ici Trouve, Trouve l'intrus. Ah, d'accord, je comprends. Oui, qui tout double, ça y est. Ok, d'accord. Ok. A few moments later. C'est normalement le cavalier de gauche. Oui, mais le de gauche, il n'avait pas compris. Bah hein. non. <rire> doit trouver l'intrus parmi ces 6 scientifiques. Ouais, voilà, ça y est, oh, Henri ah, est... Poincaré, Alfred Hitchcock, Nicolas Tesla, Galilée. Albert Einstein, Nicolas Copernic, Erwin Schrödinger Toup Toup Et moi le douc. troisième Toup le troisième c'est Nikola Tesla Ouais Tesla Tu dis Nicolas Tesla Ouais Bah ben c'est faux C'est Alfred Hitchcock c'est un réalisateur qui a les films de Hitchcock, les oiseaux ça te parle suis... pas. Non. Ah. Du coup il a les fausse, et il se passe quoi Les propositions doivent être vues et non l'intitulé. Ah merde, moi j'ai lu l'intitulé. Bon c'est pas grave, c'était les. Il va les... pas gagner quand même. même, quand même Deux tentatives. tentatives. Ah je savais pas. Désolé. Si le joueur gagne, il avance du même nombre de cases que le ouais, nombre ouais. de points indiqués. Donc 5 il aura avancé, donc de 5 cases. Non. Si ah le ouais. joueur échoue, il recule si de il ce échoue, nombre de cases. Ah recule... donc tu recules il de 5 cases. C'est bon maintenant on a, on a voilà, le jeu là, ça y est là ça voilà. commence Tu peux mettre cette carte Alors, en dessous euh, Donc Faut pas lire ah. scientifique, faut dire oui. les noms et après ok C'est toi qui peux dire ça <rire> ouais, ouais non mais c'est pour oh, okay. tout le monde, c'est bien Maintenant ça, ça commence est on est bon. tous d'accord On est, on on est tous non, prêts là non, non, Alors c'est parti pas. Je lance le dé Pourquoi il est là Parce qu'il a reculé de 5 cases comme il lui trouvait là 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il n'y a qu'un point, il recule que d'une case Il recule du nombre de points ah oui, pardon, oui, les points qu'il y a là. Mais, mais pas... non, y le 5, tu l'as pas fait, en vrai, c'était pas ça, le 5. Le 5, c'était tu relançais pour savoir quelle question tu allais avoir. Mais sur la, case, sur la carte, tu as écrit 10. le nombre de points. Le de 3, 7 manières de produire de l'énergie. 7. Wow. Il faut que j'en trouve combien les réponses Au moins 4. Nucléaire, euh, éolienne, ouais. euh, centrale hydraulique. Enfin si, centrale hydro... hydraulique, c'est... Hydro... carbure. Si tu dis 7 attends, attends. Ah non, photovoltaïque Voltaïque Voltaïque euh, Ça dépend mais attends, on va utiliser ça. Donc, euh, ah, t'as toutes les réponses qui peuvent être possibles avec l'application Il y a un euh, complément, ouais. Donc, t'as le bid thermique Ouais. T'en étais à combien La 4. Et tu peux aller jusqu'à 7, ouais, jusqu 7. Ouais, je peux aller jusqu'à 7. Ah oui, <rire> l'énergie statique okay. L'énergie statique oh C'est pas une façon de produire de l'énergie, c'est. Ah, mécanique énergie. Mécanique Énergie mécanique mais je te demande pas de je sais pas. Je te demande des façons d'introduire Bah je reste sur place, c'est pas grave, tu sur place. Je reste sur place, mais je suis devant, je t'en en Merci Thierry d'être de mon côté. Putain mais il est truqué ce défi Alors donc on fait n'importe quoi avec les c'est pas la première qui va prendre c'est ça. Attends, faut qu'elle relance pour savoir.. Oui c'est pour savoir le défi, mais ça sera si on sait sûr dans tous les trucs. Donc il peut prendre la Tu veux ouais tu vas prendre la carte ce un... sera un trouve 7 réponses Ouais du coup, euh, citer 7 pierres précieuses ou ah. semi-précieuses D'accord <rire> c'est bon Bah oui Rupi, Topaz, Emeraude, Saphir 4, 4 j'en ai 3 ambre, 5 Pierre, Pierre Marie. Présent <rire> Quoi Pourquoi tu dis présent Bah, re... ah, bah oui, euh, référence. Donc t'as pas la référence, c'est pas comme Pierre Présent Pierre Présent D'abus, la joule Voilà <rire> Ah, j'arrivais pas à le dire, je l'avais, voilà. mais j'arrivais pas à le dire. Du coup, ah. c'est 2 points, donc x 2, tu gagnes 4. Ah, yes Histoire Et géographie Oula, le point commun. C'est parti C'est combien, c'est 1 que t'as fait Ouais, j'ai fait 1, ok. Tokyo, Pékin, Oulon Bator. Bangkok, New Delhi, Bagdad, Beyrouth. Bah c'est des villes. Vous voyez, mais c'est pas ça. Enfin oui, mais tu te rapproches, mais c'est pas totalement ça. T'es en Orient Je sais pas. Ah, presque. Tout en... Extrême-Orient. Non <rire> En Asie. Voilà, c'est... Tu termines ta phrase. C'est des... Des villes vivant euh, dans un pays asiatique. Ok, plus Après, précis maintenant, c'est quoi comme type de ville Tokyo. Pékin, Bangkok, des New capitales. Lui. Voilà des capitales. Des capitales voilà, du bonne moi, réponse. On fait tous un petit peu du coup, de... t'as as deux points. Si oui, c'est oui. bon, on va pas chier. Bon. Oui, je on est quoi en... 3, ah. 1, 2, 3. Du coup, je crois que tu oui, gagnes ça. Ouais, c'est moi qui regarde Oui, oui. oui. Et après, on fait trois. On... Les filles reculent de deux cases. Non, mais rien. <rire> sérieux Sérieux 1. Ah. Bonus, bonus. Le joueur le plus proche de la case 17 avance de 3 cases. Ok, ils sont si euh, les deux. 17. Non, mais dans tous les cas, on est tous les deux plus proches. On non, avance non. de 3 cases. Ah, ouais, avance de d'accord. Ok, cool. Anto, à toi. Bon, ça va. Maintenant, on commence à oh, okay. avoir le coup de main. On a mis du temps à démarrer, mais ouais. là, ça y est. Du coup, là, ça va pouvoir faire des folles cartes. Folles Culture geek. Ah. Culture Geek. Ah merde. J'aurais préféré culture. Putain, je crois que c'était culture geek, moi. 4. c'est faut que tu trouves l'intrus. Non, faut dessiner, je crois. 3, 4. Ah, oui, c'est le dessin. Ah, premier dessin La bière. La mousse La bière. Ah, putain, c'était bien lourd Comme par hasard, le qu'il Du coup, on Est-ce qu'on avance du nombre de 1 point. J'avance On m'a avancé encore. 6 Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ok. Tu dois relancer. Bon, on a pas dessiné Si. fini bon, bah, tu relances Ça, ça vrai. Vrai. ok je crois a un truc. je suis dans la merde idée fixe Bill Garfield Milou Rantamplan Gelluron, Snoop Sopi. lequel n'est pas un chien trouver l'intro on les noms Garfield Idéfix, fixe Bill Garfield, Garfield. c'est un chat les autres c'est des chiens les autres c'est des chiens donc c'est Garfield <coughs> Yes ça va Bon j'aurais pas mis en art tu un vois J'aurais mis en culture générale par contre euh, Ouais mais c'est doublé C'est doublé ouais Du coup j'avance de 2 Bah deux. la BD c'est un art Qui sera le premier arrivé à la case 77 Vous et saurez ça demain Non Parce pas demain, demain. demain hein. <rire> C'est un 4 ouais. euh, Toi tu es le 2 Ah oh là là C'est reparti pour le bonus et le valus Fais reculer de 5-4 Le le joueur de ton choix Ah <rire> c'est pute euh... On appelle! Attends, ils ont dit le verre de ton jeu, donc tu peux même te faire reculer toi. 4? 5? 5 ou 4? Je plus. 5? Oh, c'est bâtard! Bah, merci. C'est pourquoi elle fait ça, parce qu'elle a peur que je l'engueule. <rire> non, parce que t'es chiant quand tu perds. Oh, c'est faux! <rire> c'est un 2. Alors, oh, oh. bonus ou vous reculez à nouveau de 5 cases! <rire> Le joueur dont le prénom commence par une lettre de O à Z, avance de 4 cases. OUI De O à Z, moi je suis Q, Quentin. Ouais. C'est Q mmh. Combien De 4 cases. 1, 2, 3, 4. Yééé Eh ben, rien. souviens le <rire> Merci. Euh, bah attends. 3. 1, 2, 3, oh putain. Hop Le joueur qui a joué avant vous rejoue. Okay. <rire> ok. Ça saute ton tour en fait. Ouais. Oh, je l'ai fait reculer, mais hein. c'est pas non plus. Culture Geek, c'est une ma gauche. Faut que tu le 1. C'est trouvé le point commun. Ouais, mais c'est une ma enfin. Terminator, Star Wars, Transformers, Matrix, Wally, -E, Robocop, Blade Runner. Ce sont des films. Oui, non. oui, oui, il ben, faut <rire> préciser à chaque fois, putain. Oui. Ben là, là, oui, c en fait, c le, le principe, c'est ça. La réponse euh, est... Des... Pas évidente, mais trouvable. Terminator, Robocop, Transformers, Star Wars, Matrix, Wabi, Blade Runner. Des personnages principaux qui sont pas totalement humains, je crois. Ah putain, c'est con, il est pas loin, en vrai. Mais c'est pas ça. Du coup, faut ça le terme a... précis, qu'est-ce qu'il y a dans ces films ils comptent ça comme des cyborgs. On accepte, Cib ac cyborg, j'accepte quand même. Non, t'acceptes pas. T'es pas loin, oh, putain, c'est con. Si, ah, c'est des films avec des robots. Bah, en plus, j'ai bien insisté, Terminator, Robocop, Transformer. Ah oui, mais c'est des cyborgs. C'est des, des Fem films avec des robots. Oui, bon, j'accepte. Pour moi, c'est des cyborgs. <rire> 3. 1, 2, 3, sport et loisirs. Oh, ça me bralit. Je suis encore tenu dans ce sport qu'on a. Et 3, trouve 7 réponses. Oh bah je suis mort. Ça 7, se voit qu'il est nul en sport. 7 inquiètes, <rire> t'inquiètes. Donc je dois te donner le thème et tu t'engages. Non, oh, tu dois pas, pas donner les... le thème. Ah si. Bah si, sinon tu fais quoi D'accord. Ok, soi, devine. Devine le, <rire> le thème et après tu euh, dis ouais, 7. Ouais, par contre. 6, 7. 1, 2, 3, 4. un peu plus de ces 7 partout. Cite 7. Sports de combat, arts martiaux. Oh bah facile hein. Bah oui, ouais, vas-y. Karaté, judo, boxe thaïlandaise. Kung euh, fou hein. Voilà, comme ça c'est ça, obligé de le valider Kung Fu y est yeah. S'il a pas mis Kung Fu doc t'exagères. C'est pâti. C'est Patty Alors, euh. Moi, cette montagne. Le Mont Blanc. Ok, ouais, j'accepte. Ah ça on le sait, oui. Okay. Euh... Où ah non, pardon, oui. je me suis trompé, c'est sport de montagne. Ah, ah, oh, putain, ah oui, de sport montagne. de montagne Oui, je me suis... Alors vu le bien. ski de fond, le oui. ski... Alpin ouais. de base, l'alpinisme. Ouais, il doit être dans Le, la pluie, je pense. Ouais, mais oui, mais oui, j'accepte. Le snowboard. Oui. Euh, les raquettes. <rire> la ça. randonnée. Oui, bah, ça ça compte, ouais, ouais La randonnée bon. ça compte aussi. Mais... Plus, que deux. Plus ouais. que deux. <rire> euh... de deux. Plus de. Non c'est tout. Tu vois c'est lequel <rire> que je pense ça, Ouais c'est celui-là que je pense. Moi j'adore. La luche. Oui. <rire> ouais, c'est vrai qu'il y a aussi le, la vraie luge professionnelle Ah la, la, la, le bon la, ça. Ça. Bah voilà Un, un deux, deux, un, deux. Un, deux. Encore non, Attends Deux, oh, c'est père, c'est moi qui prends C'est le mime Je regarde jamais moi, je sais pas si il finit Euh, euh Il voilà. quoi les... enfin, C'est euh, un garçon déjà, c'est Euh, déjà C'est un footballeur Olivier non. Dans le regard, il y a combien de DC Max ouais, non, Il n'y a pas DC Max en fait, je crois. Euh... Non, mais c'est pareil. Zidane Si on ne trouve pas, si on, trouve pas on... Euh... on avance. Je sais pas, il est connu pour un truc comme je ça. Jean-Claude Van Damme Non. Je sais pas. Zinedine euh... Zidane C'est un coup de, bouc de bouc de coup, de coup de pied <rire> J'ai pas le droit de le dire Cristiano Ronaldo Ouais mais... Euh, Ronaldinho Non c'est Cristiano Ronaldo mais Ah bah euh, voilà J'aurais préféré bien savoir faire le mime Comment bah, tu veux bah, mime Ronaldo quoi Cristiano ouais. Ronaldo j'avoue en mime c'est pas facile Parce que j'aurais bien fait euh, la pub là Il sourit comme ça et il, avec le téléphone SFR Voilà Pas ouais. oh, forcément mais il y a... bah, ah, ouais. là. Voilà. Ah, Encore la, de la pioche elle a pioché même Bah non elle l'a mis en dessous Ouais un ballon footballeur quoi Un gros ballon ballis. Mmh. Un coup franc. Ah l'arbitre Un corner. Comme... Ah bien, putain Pioche ma petite biscotte. Attends, 5, c'est le trouve l'un Trouve l'intrigue Moi je trouve pas simple celui-là par contre. Tu vois Tour Eiffel. Arc de triomphe. Panthéon. Euh, par... Parthénon, pardon. Colisée. Big Ben. Tour de Pise. Pyramide de Khéops. Les 7 merveilles du monde Non faut que tu trouves l'intrus Ah l'intrus, ah pardon <rire> non pas. je trouve... <rire> euh, ouais, ouais. Euh... Non, c'est la pyramide pardon. de Khéops. je ne saurais pas te dire pourquoi Mais c'est parce qu'elle est pas en Europe Ah 6 monuments, monuments en Europe, en ah pas oui Tu as l'aider en disant ça Non, on a... ah oui, si. on n'a pas le droit normalement ouais. de l'aider Mais il y a dire... plusieurs il a plusieurs tentatives, il en a ouais. au moins deux. Deux Ah bah ouais, vous avez dit la réponse <rire> <rire> Super <rire> Bon, on compte que c'est perdu Cinq. Ah Culture Geek, allez c'est bon Culture <rire> Geek, trouve l'intrus ah merde, à ah, trouve l'intrus, on touche sur Guy, ok Est-ce qu'on te mettrait pas au-dessus <rire> Pourquoi moi Alors, on ah, va prendre le que... côté confirmé Vas-y, essaye, que... essaye, essaye. si j'arrive pas, on passe au... Si vous êtes d'accord, on fait confirmé, si j'arrive pas, on passe au apprenti Voilà ouais. euh, Donc c'est trouve l'intrus mm -hmm. Gimli mm -hmm. Sam, Legolas, Gandalf Elrond, Boromir, Aragorn Redis les noms Gimli, Sam, Legolas, Gandalf ronde, Bromir, Aragorn. ronde. je fais un partie de la communauté de l'anneau. Putain, t'es trop fort. <rire> mais, mais, il est trop fort. Du <rire> coup il gagne combien 2 euh, ouais. euh, ouais. points. Ce qui est déjà pas mal. Et sinon c'était combien Et Du coup, tu veux savoir Vas-y, hop, vas-y. Tekken, Denor Alive, Starcraft, Mortal Kombat, Starcraft, c'est pas un jeu de combat. So c'est bien, tu aurais réussi les deux en culture En je suis imbattable, à... je, suis abattable, je est crois. Clair. Ah, je pense que tu es plus varié que la nôtre, ça c'est sûr. Non, vas-y. 2 Aïe. Et du coup, c'est lui qui. Alors, 2, c'est moi. Mime. Ah, oh, oh, encore Yes. Faites pas cette fois. <rire> non, ça va. Attends, Attendez, rigole, c'est quoi qui donne Michael Jackson quoi ça Vous connaissez pas bon. Allez, travestis-toi. C'est quoi déjà le truc? C'est pas c'est limier. J'ai un culture geek. Non, non, non, science, non. science Ah, science ah, et nature. Ça va, ça va être très drôle. Vas-y, je vais <rire> faire <passer>. <rire> <rire> Un oiseau. Non, on ouais, précis. Une mouette. Un goéland. Non. Un rouge Un albatros. Un rouge bord. On être précis, tu es plus. Un pied un pied vert. Non. Au niveau de pékin Non. Je euh, vois pas ce que je pourrais faire <Tu rire> <tu> vois pas ce que je pourrais faire C'est connu comme oiseau ou c'est un truc que what the fuck Euh ça... ça peut être connu quand même Un Pivert Un gilet Un colibri, oui. Bravo Putain je voulais le dire bah, je sais pas, pas comme il y avait... Être... Je me suis dit c'est un bec, mais ça fait pas ça un colibri. Oui. Bah je bah, bah, sais pas moi Ça fait pas ça mais... Tu crois que je sais ce que ça fait un colibri Bah... ah moi 4 Quatre Histoire géographique Ah ah, laisse. Le oh, oh. 4, c'est dessine. Oh putain. Ah, du coup, tu le tôt tôt. Tôt. Oui. <rire> ah. T'as l'air sûr de toi Ouais, easy. Ah. c'est dans Une quoi Une chips. L'Allemagne. La France <rire> D'accord. Voilà. Ah c'est qui qui l'a dit en premier C'est Ça c'est la France J'ai fait vite euh. Moi ça, ça ressemble ah. plus à l'Allemagne. Hein. Ouais, j'ai fait ouais. la France à One Again, on est d'accord. Fais... Ah, avez... ah putain, on voit pas en fait Ah dommage Je ah, pensais on aurait pu voir, après je suis pas en face. Et coup... cet écran ça euh, sature vachement, donc peut-être qu'on voit. Ouais. Peut okay. Du coup c'est combien Ah oui, et du coup je gagne... Merde, ah, ouais, toi bon. et Marianne Smart. On confirmait, il, fallait... il aurait fallu dessiner les grottes de Lascaux. Ouais, et donc ouais, la Corse c'est deux points. Donc, toi, non, tu de points. Il y a un mur avec des, des chevaux. T'es là, toi, ouais. Et ouais. un homme cavernes Tiens. Là, là, là. Ouais, c'est chaud. Eh, franchement, il y a un en confirmé. Faudra un jour se faire une partie en confirmé. Oh, tu rigoles ou quoi Voilà, ça va être limite. On <rire> le fera entre nous, hein, pas en live par contre. Alors, Vas-y. 6. Tu es, Alors, six. es merci, Je hein. là. Oh, pardon. <rire> Je t'allais te avancer encore plus. <rire> ça sera science. Alors. Et. Deux, Mime, c'est toi qui... C'est un mime. Je pense ça, j'ai pas encore Salut mime. Salut Yazog Salut Yazog Salut, Salut Zog. Internet Salut Internet Oh là là là là Donc... euh... Oh je dois mimer ça Ah bah ça peut pas... Attends, y y a pas de de un arbre Limite confirmé, c'est plus compliqué. Non, non, attends, non, non, non, non, c'est plus compliqué. Allez vas-y, en place. Michel. Ah, un plongeon. Okay. Un plongeoir. Sauter d'une falaise. Ah, saut en. Euh, saut en. saut en. en de ski, ski ouais. Ski en... Plonger, en... plonger en... aquatique dans l'eau froide. Dans un cercle arctique. Plonger dans le cercle arctique. Ah, euh, plonger sous marine. Bah non, elle aurait fait plonger sous elle. <rire> ah ouais, est Ça va et toi C'est grand, ouais. Un like. Il a trouvé Quel rapport avec le ski parce que c'est plutôt en montagne qu'on trouve les lacs donc je voulais vous diriger Ah ouais non mais là tu m'as dirigé vers une foule. Mais Oui mais toi on te... mais <rire> c c en fait, Moi j'étais fixée sur le truc et elle commençait à Voilà. Coup, Parce que bah c'est le moi truc je... que j'ai pas en train de Ah ouais non mais c'est pas du de... jeu là C'est combien de points Mais t'as perdu, t'as perdu Non là, là je suis bon, pas... De... Alors là non Bah si Là quand on fait de la merde au on vous être bon Mais j'ai pas fait de la merde il a trouvé. Ah bah un petit peu Parce que t'es chiant quand tu perds C'est faux Allez Culture G 1 ah. 2 mime. mime Mimer de la culture G <rire> Comment tu vas faire pour mimer quelque chose que tu pas Non Il <rire> faut un cerveau pour mimer quelque chose Moi c'est bien parce que toi tu ne pourras pas mimer l'intelligence moi j'ai déjà gagné deux fois au mime, alors tu peux pas. Dago Non cool. cool Oh putain, bien Voilà voilà tu vois l'intelligence de l'animé. J'aurais pas dit d'un coup tu t'aurais pas trouvé hein. Bah, Et là si. c'est un point. Parce que j'ai retenu qu'il avait fait ça au mais... oh, début. Ah bonus vrai. malus Ah T'oublie pas ce que je t'ai dit d'ailleurs. Tous les joueurs de... lancent le dé, le plus grand chiffre occupe de 3 cases. Le plus oh grand chiffre Ok, je commence. Oh putain. putain. Oh. <rire> c'est vrai, je vais entrer. C'est bon, c'est okay, pas moi. Bon. Oh Ça putain, va. fais un 6, fais un 6. Pas 3 cases. 4 et quand t'as recueilli ouais. 3. Eh Mauvais perdant, tu vois pourquoi je l'ai laissé Je suis mauvais perdant mais pas mauvais joueur. Bah j'ai pas dit que t'es les mauvais joueurs, mais t'es joueur. mauvais perdant. Bah comme tout le monde, j'ai l'esprit de compétition. Ah, tu vois un chier. Yes. Ah il est dur. <rire> Attends, je regarde si c'était pas plus simple de confirmer. Bon laisse tomber. Arbre euh, du voyageur. Palécuvier, canne à sucre, goyavier, bambou géant, palmier, palmier bouteille, pardon, et cocotier. Les arbres Gerbert euh, Montgagnier. Je donne un indice, je peux pas donner plus, plus ça. Ouais, indice. Ils sont aveugles les arbres. <rire> <rire> bah je l'ai dit, là, juste avant, c'est un euh, fruitier quoi. Non mais non, euh, mais non, non c'est pas à te pour qu'elle se passe. Non pas, la, pas la canne à sucre c'est pas un fruitier, non. Oui, le sucre c'était un fruit, j'en mangerais plus, je serais pas gros <rire> ouais, Je serais pas gros <rire> Nul biscuit euh, <rire> Ils ont pas besoin d'eau Mais non <rire> C'était des arbres tropicaux Tropicaux, juste ça Mais bah oui j'ai bien montagnet sous le soleil des tropiques ah. Pas sucre Pour moi la canne à sucre Ouais j'ai trop joué à minecraft Oui <rire> Dans ta tête c'est pas un arbre mais c'est un arbre Non pour... Ouais, je sais ce que moi, je voilà. me suis dit, je me suis dit comme t'as joué à minecraft Du coup tu recules de deux cases Je suis pas sûr Je m'aime pas, pas, pas si c'est ça bien. mais c'est pas vrai ouais. Allez La Macarena C'est de l'art hein. euh... C'est une danse j'imagine du coup euh, zook, euh, <rire> euh, La Zouk La Gilles La Disco non. Euh... Hum. La vache C'est autre chose là que je fais. En rapport avec. Un métronome, je sais pas. J'ai trouvé ça. Tiran Oui, donc je suis sur un bateau. Et là <rire> Le bateau, il. Tang. Ah, le tango. Ouais Merde de pauvre <rire> Je pisse Waouh c'était dur, je sais pas danser de Tongo. C'est espagnol, t'aurais dû faire un truc un peu. J'ai essayé, j'ai fait. J'en sais rien, moi, je pense. Comment ils dansent, les espagnols Oh, et tu fais. Tu déroules la. ils Ah non C'est donc... e une fille C'est un roi Non. Alors, si ses yeux ils sont comme ça. Ah, c'est peut-être un truc chinois dans ces cas-là, si ses yeux sont comme ça. Mao Zedong un, pas mongol. Un, roi. Pas un mongol. Euh... Un japonais. Un samouraï. Oh putain oui c'est ça. Oh. Bravo. <rire> euh, un, samouraï. un samouraï. Comment c'est raciste de faire les ducs. Je ne suis pas... Mais Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Carlos Slim et Lune. Lee Katzing, Warren Buffett, Donald Trump, Elon Musk. Ils ont tous été présidents. Hein Elon Musk bien. président Mais j'en sais rien C'est qui c'est Elon Musk Pas du tout. Celui qui a un... inventé les Tesla Mark Zuckerberg Mark président. Zuckerberg C'est qui c'est Mark Zuckerberg Celui qui a créé Facebook euh, euh, Ils sont tous milliardaires Voilà ça. Bien, t'avances de deux <rire> cases C'est.. Trouve l'instruction. Si C'est reste sur Moyen-Âge c'est bon, c'est la seule période que je connais par cœur donc.. Alors. Bruxelles. Oh putain. Gant Bruxelles, Liège, Bruges, Namur et Berck. Berck, c'est pas magique. Bravo. <rire> je l'aurais trouvé aussi, ça. Alors me... ah, Vas-y, fais culture geek en, en vétéran, voir, ça se trouve, j'aurais peut-être même pas pu répondre et je l'aurais eu dans le cul à pas pouvoir le prendre. D'accord, vas-y, vas Vas-y, vas-y. C'est parti. <rire> oh, vas Calme Calme mm. Ils appellent ça confirmé. <rire> Assassin's Creed Tom Clancy, Rayman, Ubisoft voilà. Non mais pour des gens qui qu ne touchent pas au console Et ensuite 5 C'est compliqué 5, euh, Rêve Pincel, Tree Picker, <rire> Fouinette, <rire> Bonita, Papillusion Fouinette c'est pas la première génération <rire> alors, tu eu. On a bien fait easy, easy, easy, easy. J'appelle ça Saturne, même moi j'aurai la réponse, putain. Easy. Bon, bah je suis le grand champion du Dark Seven Challenge. Bon, à bah, bisous à tous et à Demain pour un prochain live. Et à bientôt. Demain alors, je pense qu'on fera des duels en live.